C'est la période de la déclaration des députés. Le député de London Centre. Monsieur le Président, les maladies de l'Alzheimer continuent de prendre nos proches. Beaucoup de gens en Ontario vivent avec cette maladie qui ne peut pas ne peuvent guérir et ce, ce chiffre va doubler en 2022. Ils ont besoin de soutien en tant que la société d'Alzheimer pour soutenir les personnes ayant des démences, pour sauvegarder de l'argent. Et ils dépensent beaucoup d'argent chaque année, chaque jour. Beaucoup de patients sont dans les lits et attendent des soins à long terme. Les membres de famille et leurs proches qui vivent avec la démence sont des zéros. 70 des soins à domicile sont fournis par des partenaires de ces soins. Il faut continuer à prendre soin d'eux parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc, j'encourage je, le gouvernement à continuer à les soutenir pour soutenir les gens ayant des démences et leurs familles en investissement en investissant des services à domicile. Les ressources essentielles qu'on a, c'est le temps. Le temps et un investissement solide et robuste les garderont à la maison où ils doivent être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec tristesse que je prends la parole aujourd'hui, le 15 février 2022, Monsieur John Curry, à, dans la communauté de Richmond Hill, est décédé. Il était très intelligent, il, était, il avait beaucoup de euh, caractère et il a dédié beaucoup de son temps dans la communauté. John était un éditeur et un producteur à Stadesville. Il était dans plusieurs événements et était prêt à enregistrer avec une caméra. Il était un journaliste fier, un, un ami et un historien. Il, était, il faisait partie du conseil d'administration scolaire de plus de 20 ans et dans ce conseil, il, il m'a assisté à bâtir une école publique catholique. John sera toujours une personne qu'on s'en souviendra. Souviendra. Il était toujours présent dans beaucoup d'événements et à travers ses décennies de service, John a touché la vie de beaucoup de gens à Steadsville, à Richmond et dans les régions. John a fait de, beaucoup d'accomplissements dans ses communautés. Il était tellement humble et avait un sens de l'humour. Nous étions bénis de vous avoir. Vous étiez une personne remarquable. Vous avez rendu notre communauté meilleure. Merci de votre travail. Vous serez, vous serez toujours dans nos mémoires. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de... Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler de, de ma communauté de, du sud-ouest de York. Je reconnais le mois de l'histoire. Du, des Noirs, nous avons une histoire riche et des fois l'histoire est ignorée pour des ignoré Pendant plusieurs années, les jeunes Noirs ont beaucoup accompli dans la communauté, ont fait des travaux excellents, des leaders, des organisateurs d'événements qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Pour uh, grandir nos familles, ils ont développé et initié des valeurs importantes pour les familles. Je rencontre beaucoup de gens dans la communauté et je suis tellement inspirée de leur connaissance de l'histoire des Noirs et de leurs engagements à améliorer la communauté. Pendant qu'il n'est pas facile de le faire, le mois de l'histoire des Noirs nous rappelle qu'il faut être au courant de notre passé et de, rendre, et de sensibiliser au changement. La Bishop Desmond Tutu nous a dit qu'il y a un moment où nous devons arrêter, nous devons continuer à nous élever. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La prochaine déclaration. Député de Markham Thornhill. Je veux exprimer merci, mes sincères salutations à l'événement chinois de la nouvelle année. C'est un événement qui est célébré en Chine pour la nouvelle année lunaire. Et ce n'était pas seulement une célébration, mais c'était un temps pour un nouveau commencement. Nous savons que la douleur de cette pandémie a été atroce. Nous avons vu nos communautés chinoises, nous leur remercions de leur résilience, de leur persévérance, de leur générosité et de nos héros de première ligne. À travers ce temps, la COVID-19 a aussi affecter euh, ces communautés en face de la discrimination. Ils méritent un traitement adéquat avec dignité dans la circonscription de Morecam. Nos communautés à Morecam se sont réunies ensemble pour célébrer la nouvelle année lunaire de manière virtuelle. Certaines étaient en présentiel dans les petites entreprises comme Patrick Moore et d'autres. De ma famille jusqu'à votre famille, nous vous souhaitons une bonne nouvelle année lunaire chinoise. Merci beaucoup. L'Association de l'Ontario a délivré les nouveaux statistiques. 24 des PSSP et des infirmières infirmières dans les soins à domicile sont euh, disponibles. Donc, les jeunes femmes ayant une infection qui, a, une infection qui habite à 40 minutes loin de l'hôpital doivent quand même, au recevoir, trouver un, une façon pour se rendre à l'hôpital. Elle est partiellement aveugle et elle a d'autres euh, dommages corporels et elle ne reçoit pas assez d'aide. Elle, elle passe environ cinq jours sans d'aide. Elle a besoin d'aide quotidiennement. Et après deux semaines à l'hôpital, Jennifer a été euh, euh, libérée, relâchée de l'hôpital, et puisqu'elle n'avait pas reçu de l'aide, elle a dû retourner à l'hôpital. Il y a un nombre significatif de patients dans les soins palliatifs qui ne reçoivent pas assez d'aide parce qu'il n'y a pas d'infirmiers pour prendre soin d'eux. Notre système de santé est en échec et n'est pas adéquat. Il faut en faire de mieux pour améliorer la, si la situation et répondre à cette crise. Merci, Monsieur le Président. Député de Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Je pense que tout le monde dans, cette, dans ce Parlement comprend ce que je veux dire. Lorsque je dis que ma ville a passé par des tourments et de, de la peur pendant plus de trois, trois semaines, les médias ont ont reporté euh, des, euh, des symboles de haine et de manque de respect pour les gens, pour les autorités. Mais les médias n'ont pas aussi vu les, les appels et les, les courriels de nos résidents. Ils font, fa ils font face à des, euh, des harcèlements, de l'abus et de l'haine pour le port à cause du port du masque. Nos résidents qui n'ont pas pu être en mesure de soutenir les entreprises locales parce qu'ils étaient fermés à cause de, de cette occupation. Le premier ministre n'était pas présent depuis le début de cette manifestation. D'autres entreprises, comme les centres commerciaux, les, les, les, les magasins, les cinémas, ont pu rouvrir leurs portes, mais cependant, d'autres. Secteur ne l'ont pas pu à Ottawa. C'était environ une durée de plus de 24 jours. Ces mesures importantes qui devaient répondre à cette question n'ont pas été adoptées et ça est devenu un problème au pont ambassadeur. Les résidents à Ottawa ont le sentiment que ce gouvernement les a échoués et je suis en accord avec eux. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députés That de Ottawa, West -Nippel. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler des groupes, d'un groupe qui n'est pas souvent reconnu dans de ma, de ma circonscription. Mon équipe travaillait de manière acharnée pour créer des cliniques et pour imprimer les certificats de vaccination pour les aînés, pour ceux qui en avaient besoin, qui n'ont pas accès à un téléphone et qui avaient besoin de soutien chaque jour de manière quotidienne pour ceux qui n'ont pas accès à ce code électronique. Dans le certificat de vaccination, nous avons imprimé plus de 45, 4500 codes et euh, nous avons créé ces cliniques, que ce soit dans les condos, dans, dans les maisons des aînés, dans les foyers, dans les condos, dans les centres de santé communautaire et nous étions en train d'accomplir ce travail. Je veux reconnaître et euh, honorer les membres de mon équipe, Pam Crawford, Brendan Peirce et d'autres. Merci de votre travail excellent. Et je vous remercie aussi trois bénévoles qui nous ont aidés, Marilyn Trudel je, et d'autres, et uh, bien sûr, une personne spéciale, ma mère, Janine Robert. Et donc, je vous remercie à tous. député de Scarborough Sud-Ouest, merci, Président. Président, le coût de la vie en Ontario est au maximum et les deux dernières années ont un effet sur la sécurité financière des communautés, les personnes âgées, les jeunes, ceux qui travaillent avec le salaire minimum, les personnes avec incapacité, avec les loyers l'alimentation qui augmente, il y a une crise d'abordabilité. J'ai entendu bien des personnes dire, que même des familles avec deux revenus, euh, qui euh, manquent des salaires à cause d'isolation et qui ne peuvent pas acheter de quoi manger. Et tellement de personnes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Alors, le coût des articles ordinaires a augmenté l'huile de cuisine, 40%, essence, 34%, viande, 15%, avec l'inflation à 5,2% et le, moyen, le revenu moyen et les prestations qui ne sont pas adaptées. Euh, au coût de la vie. Il y a des gens qui passent à travers les failles dans notre système, et pourtant, le gouvernement n'offre pas euh, d'espoir. Malgré ces circonstances avec l'inflation record, ils n'ont pas euh, mis la priorité sur l'abordabilité, les salaires justes et euh, les problèmes des locataires et des personnes qui veulent acheter leur première maison, même un jeune qui essaie de se lancer. La crise de l'abordabilité rend impossible gagner sa vie en Ontario. Il faut agir de manière urgente de la part de tous les gouvernements pour aider les Ontariens et protéger l'avenir de notre province. Merci. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Président. Ce gouvernement travaille fort depuis 2018 pour bâtir l'Ontario et protéger ce qui compte le plus pour les Ontariens. Il y a deux semaines seulement, moi, euh, euh, le ministre des soins de long terme a annoncé euh, plus de 200 nouveaux, nouveaux lits à M. Et j'aimerais remercier le, euh, et le Père Gil pour leur vision pour servir la communauté. C'est la première installation qui va servir aux Arabes, aux Égyptiens, aux Coptes dans leur langue maternelle. Nous avons approuvé plus de 1 000 nouveaux lits en rajoutant 251 nouveaux lits mis à jour pour 629 lits encore. Nous avons augmenté l'accès aux soins de long terme moderne, nous allons réduire le gaspillage et nous allons réduire la pression sur les hôpitaux. Une situation qui a été négligée pendant des années. Après des années de négligence et de mauvaise gestion de la part du gouvernement président libéral qui avait bâti seulement 611 nouveaux lits en Ontario, les libéraux ont échoué et ont mis l'Ontario dans une position vulnérable. De ce côté de la Chambre, nous continuons de travailler pour tous les Ontariens pour bâtir un système équitable et abordable pour les soins de longue durée et pour éliminer les soins de santé dans les couloirs. Première faite, promesse tenue. Cela nous amène à la fin des déclarations des députés. Je suis heureux de dire à la chambre que la page qui est une des capitaines. Page et avec nous, avec euh, il y a son père et son frère. Et avec nous également les parents de notre autre capitaine Jane McKinnon de Waterloo. Son père Don est là. Bienvenue à l'Assemblée législative. Un ravi de vous voir présents. Leader parlementaire de la Chambre, Appel, rappel au règlement. Président, vous avez le consentement unanime pour des déclarations de députés euh, pour rappeler euh, Margaret Carole, Carle, ancienne députée, euh, cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition et cinq minutes pour les indépendants. Le leader parlementaire demande le consentement unanime pour les déclarations en souvenir de euh, Aline Carroll. Cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition loyale et cinq minutes pour les indépendants. D'accord D'accord. Premier général. C'est un honneur de rendre hommage à une parlementaire remarquable, l'honorable Aileen Carroll. Notre communauté à Barry, notre province, notre nation, nous l'avons perdue le 19 avril 2020. J'aimerais souhaiter les bienvenus à Kevin Carroll, her husband, son mari et ses deux enfants qui nous regardent aujourd'hui. Kevin et Eileen se sont déposés en 68 et on travaillait euh, séparés et ensemble. Je vais parler plus d'elle pour que vous l'entendiez. Mais en parlant de cette femme d'Halifax, née en 1944, euh, il faut comprendre le, son contexte. Elle n'a pas pris le chemin traditionnel pour la Chambre. Elle n'a pas été traditionnelle du tout. C'est une femme qui est. Elle était la première femme diplômée de l'Université St. Mary's à Halifax, première membre fédérale de Barry à devenir ministre. Elle était été le premier ministre fédéral à devenir ministre provincial. Mais je vais trop vite. Elle a été élevée à Halifax. Elle avait le charme des maritimes. Elle était accueillante, amicale, intelligente, très motivée et une concurrente féroce. Mon premier souvenir d'Eline, c'était lorsqu'elle accompagnait son mari à une conférence de droit et qu'elle était président. Sortant de l'association du barreau de l'Ontario du Canada, nous étions un petit dîner chez quelqu'un à Grand Lake. Voilà une jeune femme qui avait été jeune volontaire. Elle connaissait euh, mes euh, euh, idées politiques. Nous n'étions pas du même côté, mais ça ne comptait pas pour elle. Elle était très charmante. Nous avions partagé nos idées. Elle était humble et inclusive, mais elle était également... Très compétitive, Patrick Brown, qui a été candidat contre elle deux fois, a parlé de son expérience personnelle en 2020 lorsqu'il a dit qu'elle était sans doute l'opposante la plus difficile que j'ai jamais eu à, à, à qui j'ai eu à faire face. Je croyais que les élections en 2004 et 2006 étaient les plus difficiles jamais. Elle a été députée fédérale pendant trois mandats conseillère municipale avant. Elle a été députée fédérale, secrétaire parlementaire, ministre des Affaires étrangères 2001 à 2003, ministre de la Coopération internationale 2003-2006. Elle est députée provinciale de 2007 à 2011. Elle a été ministre de la Culture, ministre responsable pour les personnes âgées pendant trois des quatre années avec le gouvernement McGuinty. Elle a gagné au niveau provincial parce qu'elle avait bâti une machine rouge fédérale-provinciale. C'est ce qu'elle disait. Elle a attiré tous les poids lourds du Parti libéral, y compris le premier ministre. Aline a été une force libérale rouge dans un comté bleu. En 1995, elle a pris la place du, de Joe Tescona au municipal, conseil municipal lorsqu'il a été, été, été député provinciale. Puis elle prendra son siège à l'Assemblée provinciale. Son point de vue sur fédéral vis-à-vis provincial, c'est au niveau provincial, c'est un autre monde, beaucoup plus différent, mais de plus grandes opportunités pour avoir un effet sur les choses. On est plus près du terrain. Les bonnes décisions se font sentir rapidement, les mauvaises reviennent vous hanter. Patrick l'a dit. Il ne fallait pas le sous assimilité J'admirais qu'elle était très connectée dans la ville, avait des racines oui. profondes, beaucoup de respect, non partisan Elle se voyait comme experte en politique. Elle s'occupait bien des questions, par exemple, investissement dans le port régional Slick Simco, le Collège Georgian, centre régional du conseil Simco-Mascope et les services GoAberry. Quelques questions seulement qui l'intéressaient. Elle était intéressée également par... Le Centre des arts à Barry. En tant que ministre responsable, elle avait beaucoup à dire. Et la discussion continue aujourd'hui. Sa circonscription, dans le temps, était Barry bradford qui comprend les circonscriptions actuelles de la ministre de la Monnaie, parlementaire en Léa et ma circonscription. Elle était très impliquée dans les questions de frontières en Carroll, aurait quitté la vie publique en 2011. Mais moi, je vais me dire qu'elle a continué d'être engagée dans la communauté de Barry avec Hospice Simcoe, Habitat pour l'Humanité, Centre David Hospice, Public, Forestier Grace Simcoe. Elle a toujours été partie de notre communauté avant d'être vue et certains après. Je l'ai vue récemment à l'installation de colonel René Van Castle à la base Borden. Elle a là. L'honorable Aline Carroll, on s'en souviendra pour son service public excellent, une femme de classe, de grâce et de promoteur de caractère. Merci. Thank you. Merci. Merci. Merci, Merci, Président. J'aimerais offrir mes condoléances à la famille de Mme Carroll qui nous regarde aujourd'hui, son mari, Kevin, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis et tout le monde qui le connaissait. Mme Carroll et moi, nous avons été élus à l'Assemblée provinciale pour la première fois en octobre 2007. En 2007, moi j'étais de ce côté de la Chambre, à peu près au milieu, troisième rangée, et elle était un peu euh, en face, en deuxième rangée. Nous le, nous le regardions souvent, elle est prêtée serment comme, comme ministre de la Culture, elle a également été responsable des euh, personnes âgées. Moi j'étais euh, le porte-parole de notre parti pour ces mêmes dossiers de la première fois que je l'ai rencontrée. Je l'ai bien aimé, c'était au printemps 2008 lorsque j'ai traversé le couloir pour m'asseoir à côté d'elle et j'ai commencé à lui raconter un cas compliqué d'abus de, de personnes âgées qu'on m'avait signalé, puisque c'était elle la ministre responsable. J'ai commencé à, à, à lui raconter et puis elle a mis la main sur mon bras et m'a fait le geste d'arrêter et je voyais qu'elle avait des larmes aux yeux et elle m'a regardé et j'ai arrêté de parler. Elle a respiré fortement et elle m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» C'était ça euh, qu'elle faisait. Elle était là pour servir les Ontariens avec intégrité, c'est ce qu'elle faisait. Moi, j'ai eu bien des autres conversations avec elle pendant les quatre années euh, qu'elle était à Queen's Park. Elle était toujours de bonne humeur, prête à écouter, prête à aider les Ontariens. En commençant à la connaître un peu mieux, nous avons discuté des projets de santé à Barrie. L'hôpital Royal Victoria venait d'embaucher une nouvelle PDG, Janet Scott. Je la connaissais bien, Janet Scott, elle avait été à l'hôpital Laurentien, elle et moi. Nous avions travaillé ensemble. Aline s'intéressait beaucoup l'agrandissement de l'hôpital Royal Victoria et le développement d'un nouveau centre de traitement du cancer pour Barry. Avant d'être élu, j'ai travaillé dans les soins de santé. Je travaillais à l'hôpital Laurentien lorsque le centre du traitement du cancer a été construit à Sudbury. Eileen continuait de s'intéresser à ces dossiers et a aidé à les réaliser autant qu'elle pouvait. Je dois euh, la féliciter, féliciter tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet. Dès le premier site de, de radi radiation temporaire à Barry, et puis doubler le, les dimensions, et puis un centre complet de traitement du cancer. Nous avons beaucoup discuté de ces projets, elle et moi, et je sais qu'elle a fait tout son possible pour aider et pour faire progresser euh, ses projets. À part les nombreuses conversations concernant le travail, il y avait une autre raison pour laquelle je l'admirais. J'aimerais sa façon de se porter, de se, se déplacer. J'aimais bien comment elle se euh, portait. Sous peu, elle a partagé avec moi son intérêt dans le ballet, son contrôle du corps, ses mouvements faisait partie euh, de sa formation de euh, ballerine. Elle avait la force de se déplacer avec grâce, et j'admirais ça chez elle. Je sais beaucoup plus sur le ballet euh, euh, maintenant qu'avant de la, la con connaître, de la rencontrer. C'est évident, tant également sa grâce sa force physique, lorsqu'elle était ministre et représentante de Barry, elle était forte, intelligente, elle connaissait ses dossiers. Et puis, elle était drôle. Il était difficile de discuter avec elle sans avoir quelques rires. Elle avait un sens d'humour excellent. Et Queen's euh, Park, lorsque les, les disputes sont souvent à la une des journaux, avoir un sens de l'humour, c'est quelque chose euh, qui nécessite un peu d'effort et elle faisait l'effort. Et je sais qu'on pourrait parler euh, de ses budgets lorsqu'elle était ministre de la Culture. Nous avons vu beaucoup de changements au Musée Royal de l'Ontario, euh, au Musée des beaux-arts de l'Ontario et puis d'autres centres d'art visuel et d'art du spectacle à travers ces deux années lorsqu'elle était ministre de la Culture. Nous n'avions pas été toujours d'accord. Et si vous regardez le journal des débats, vous allez voir que le ministre Carl et moi, nous avons eu des échanges pendant les questions orales sur des questions où nous n'étions pas d'accord du tout. Souvent, il s'agissait de la réglementation des euh, centres des soins de longue durée. Euh, les libéraux voulaient réglementer, elle était responsable des euh, personnes âgées et il n'y avait pas de progrès. Mais je peux vous dire, qu'importe euh, combien de fois je lui ai posé des questions sur ces euh, questions, elle a toujours été polie, elle a toujours été respectueuse. J'ai euh, revue certaines des questions et réponses sur ce sujet et je me suis rendu compte qu'elle commençait toujours sa réponse en disant, je suis ravi de répondre à ma collègue, collègue d'en face. Et puis, elle continuait pour sa réponse avec laquelle elle n'est pas d'accord, mais bon, au moins, ça commençait toujours avec politesse et avec respect. Lorsque... Euh, elle n'était plus ministre, elle était membre du comité des comptes publics. J'ai été membre aussi de ce comité, je pouvais la connaître un peu mieux également lorsqu'elle n'était plus ministre grâce au travail de ce comité. Et dans un endroit très partisan comme Queen's Park, j'ai pensé peut-être montrer le côté de... Eileen Carroll, que la plupart des gens ne connaissent pas. Lorsque je pense à elle, je me souviens de son sourire, de son rire. Je me souviens euh, de ses mouvements gracieux. Et j'ai été surprise et étonné de, de prendre, euh, son décès peu après le début de la pandémie. Je suis contente d'avoir pu passer quelques minutes pour discuter d'elle aujourd'hui pour les habitants de Barry, Je peux les rassurer qu'elle a fait de son mieux pour apporter des modifications positives pour sa communauté. Elle a dévoué beaucoup de temps d'énergie pour avoir une communauté meilleure. Pour sa famille, pour ses amis, merci d'avoir partagé euh, Aline avec nous. Elle était une bonne femme politique, députée efficace. Elle était une ministre excellente. Merci, Président. Merci beaucoup. Next, I'll recognize the member for Dodd West. Député de Don Valley West, merci, président. Et euh, c'est un honneur de me joindre à mes collègues de Nickel Belt et de Barry. Springwater. Pour rendre hommage à Aline Carroll et pour lui rendre hommage, lorsque j'ai appris que nous avions perdu Aline en 2020. Moi, j'ai écrit qu'elle était animée, intelligente, drôle. C'était l'avis de ses amis politiques et de ses euh, adversaires politiques. Je sais que euh, moi, j'ai commencé à la connaître lorsqu'elle était ministre de la Culture dans le cabinet euh, du premier ministre McEntee. Elle aimait servir euh, ses... Euh, les électeurs, aimaient bien le va-et-vient de la politique, de la discussion, elle comprenait mieux que la plupart d'entre nous que les décisions prises par les élus sont importantes, quel que soit le palier du gouvernement. Elle comprenait bien cela. Margaret Eileen O'Leary est née en 1944 à Halifax. En 1965, elle a été la première femme diplômée d'une université Saint St. Mary's à Halifax. Ce fait. Est une victoire, mais qui, pour nous qui étions des femmes jeunes en 1965, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'elle a supporté beaucoup de discriminations et je vais dire euh, euh, de choses idiotes afin de, euh, de réussir dans. En endroit où dominaient les hommes. Alors cela l'a bien préparée pour sa vie politique. Euh, par la suite, elle était volontaire en Algérie, travaillait pour l'agence canadienne de développement international. Mais elle est revenue, elle a épousé à Kevin Carroll en 68, où, où il vivait avec les enfants Joanne et Daniel. Aline avait sa propre petite entreprise avant d'être euh, politicienne. Elle aimait beaucoup euh, la musique de Stan Rogers et c'est peut-être pour ça que la mère Lehman a dit qu'elle euh, croyait en communauté. Malgré tous les problèmes, elle aimait le chant, la musique. Alice Stafford a dit que c'était toujours intéressant de travailler avec elle. De temps en temps, elle parlait français aussi, mais. Souvent, trouver des mots plus exacts en français. Écoutez, doucement. Et. Euh, le débat, c'était quelque chose de délicieux pour euh, Aline et puis son adjointe, euh, pendant sa première campagne politique, euh, disait au chef de campagne qu'il fallait une heure euh, pour, tous les matins euh, pour euh, s'échapper à la campagne pour aller prendre un café. Et en même temps, elle essayait d'apprendre comment euh, conduire une boîte à vitesse manuelle. Son intégrité était sans question. Elle voulait toujours faire la bonne chose, Aline, car elle était passionnée, pleine d'amour. Moi, j'ai bénéficié de son engagement pendant ma campagne de leadership. Mais moi, j'étais une seulement des nombreuses femmes qui ont euh, eu son soutien dans la vie publique. Les personnes les plus intéressantes dans la vie sont imprévisibles, je crois, et nous ne savions jamais. Comment, Aline, va nous surprendre que ce soit la protection du lac Simco, le financement des bibliothèques ou les femmes qui vivent dans la pauvreté Nous savions tous quel était son avis. Nous savions tous qu'elle se faisait des soucis pour ces questions. Elle défendait le bien-être des personnes qu'elle servait et la démocratie. Euh, de la part de notre famille libérale. Nous remercions à sa famille, à ses petits-enfants, pour tout le temps euh, qu'ils ont partagé euh, Aline avec nous. Nous l'aimions aussi, elle nous manque beaucoup. The j'ai l'honneur de prendre la parole pour rendre hommage à l'honorable Eileen Carroll, ancienne députée libérale et membre du cabinet, pour son service distingué. Ses réussites sont vraiment extraordinaires. Née en 1944, euh, comme nous l'avons entendu, elle a été la première femme diplômée de l'Université St. Mary's. Et pendant toute sa vie, elle est devenue leader. Quelqu'un qui bâtissait les communautés volontaires extraordinaire, conseillère municipale, membre des parlements fédéral et provincial, cabinet également. Et oui, elle a servi dans l'Assemblée législative de l'Ontario. Elle a inspiré les femmes à devenir politiciennes. Elle savait que les femmes pouvaient monter au niveau les plus élevés, tout comme les députés de dans le Valley West et d'autres l'ont rappelé. Elle a épousé... Euh, euh, Son mari, elle a travaillé souvent à euh, pour des causes qui étaient très importantes pour elle. Et évidemment, elle aimait bien le va-et-vient, la discussion euh, politique en tant que quelqu'un qui aimait beaucoup les politiques et la politique. Elle comprenait que des fois, ce sont les réussites tranquilles qui font vraiment une différence dans votre circonscription. Alors, j'aimerais dire un merci à la famille de Mme Carroll. Mes condoléances et sachez que la province de l'Ontario et le pays du Canada sont des endroits meilleurs à cause de, du service d'Alene Carroll. Merci, Président. Merci aux députés pour leur déclaration. Ensemble, nous rendons hommage à la vie et au service public d'Alene Carroll député d'Ottawa-Sud, rappel au règlement. Merci, Président, rappel au règlement. Je sais que nous n'avons pas d'invité mais il y a les représentants du SEP et du syndicat international. Euh... Euh, je les salue, même s'ils ne peuvent pas nous entendre. Ils sont là pour distribuer les cartes postales.